All right. Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue à Océanopolis. Ce soir, je suis ravie d'accueillir Frédéric Viard, qui est donc directrice de recherche au CNRS et qui travaille à la station biologique de, de Roscoff. Donc elle va vous parler d'espèces euh, introduites. <rire> voilà. et puis, bon, tu vas nous parler de biodiversité marine pas que, Marine, pas que, un si, petit peu. Si, oui, Marine, quand même. et mondialisation. En tout cas, c'est un sujet passionnant. Je sais que à Osanopoulis, ben on commence à s'y intéresser. On s'y intéressait il y a quelques années, mais on va certainement développer ce sujet-là dans les mois qui viennent dans le circuit de visite. Passez une très belle soirée. Comme d'habitude, cette conférence, elle est captée. Vous pourrez la, la regarder à nouveau euh, dans les jours qui viennent. Et puis, il y aura... bah ben oui <rire> Et puis, il y aura aussi, évidemment, des questions-réponses à la fin de, de cette soirée. Merci, Anne. Alors, euh... <rire> oui... <rire> Merci beaucoup, Anne, pour cette introduction et bonsoir à tous. Je vais donc effectivement vous parler d'espèces introduites en milieu marin et essayer de vous montrer que ce sont à la fois des témoins, mais également des acteurs qui font le lien entre biodiversité et mondialisation. Alors, vous êtes sûrement, vous savez certainement que les aires de distribution des espèces, les aires de distribution naturelles des espèces, elles sont loin d'être statiques, elles sont dynamiques, elles évoluent avec les changements environnementaux. En témoignent par exemple en ce moment les migrations d'un certain nombre d'espèces vers le nord en réponse aux changements climatiques actuels. Néanmoins, les aires de distribution des espèces peuvent également changer de façon... Très soudaine, encore plus abrupte que ce qu'on documente avec ces mouvements d'espèces en réponse au changement climatique actuel, et ce à une échelle mondiale, du fait de leur transport, du transport de ces espèces par les activités humaines. Et c'est vraiment ça qu'on définit comme étant les introductions biologiques et c'est... Ces espèces transportées par les activités humaines qu'on va qualifier d'espèces introduites. Alors peut-être vous avez plus en tête des noms tels que espèces exotiques ou espèces exotiques envahissantes ou espèces invasives ou espèces non indigènes. Il y a beaucoup de, de termes, mais qui renvoient tous à la même chose, qui, qui est donc ce, ce transport d'espèces par les activités humaines de façon accidentelle ou délibérée. Et je vais euh, commencer par vous donner une illustration avec euh, une espèce assez emblématique de ces processus et que vous connaissez, ça j'en suis sûre, absolument tous, qui est l'huître creuse, Crassostrea gigas, euh, l'huître du Pacifique, donc l'huître qui est cultivée sur nos côtes. Alors l'huître du Pacifique, pourquoi on l'appelle tout ça ben, ben, Tout simplement parce que c'est une espèce qui est originaire d'Asie, du pacifique nord-ouest, et son aire de distribution naturelle, elle est située là où il y a ce, ce pâté bleu, là. donc c'est là d'où elle est originaire. Mais sa distribution actuelle, c'est non seulement son aire de distribution naturelle, mais également toutes ces zones qu'on voit en orangé, qui sont tous les endroits où l'espèce a été introduite de façon accidentelle ou délibérée. Donc on peut voir que cette espèce a, occupe en fait une très large distribution, une distribution quasiment planétaire, si on accepte les deux pôles. Et on la va retrouver dans l'hémisphère nord comme dans l'hémisphère sud. Et elle a aussi une distribution transocéanique. On va la retrouver dans l'océan Indo-Pacifique, dans tout l'océan Atlantique et dans l'océan Pacifique. Et une telle distribution ne peut pas être trouvée chez une espèce sous l'effet des seuls processus naturels. Donc, cette espèce, elle est emblématique, comme je le disais de ce qu'on qualifie être une espèce introduite, à savoir une espèce qui est nouvelle pour une région géographique donnée, et souvent une région géographique ou en tout cas qui peut être, pas souvent, hein, il y a aussi euh, des introductions qui se font relativement à proximité des aires de distribution naturelles, mais très souvent on va trouver euh, donc une espèce nouvelle dans une région géographique qui est distante, comme illustré par exemple avec l'huître entre la distance séparant l'Asie et l'Europe, hein, donc qui est lointaine une arrivée le plus souvent imprévisible, alors imprévisible sauf évidemment quand l'introduction est volontaire, et une installation qui peut être donc à très grande échelle, comme en témoignait l'huître creuse. Et dans tous les cas, ce qui fait vraiment le, le, la base de la définition de ces processus d'introduction biologique, c'est un transport par les activités humaines. Donc parlons un peu de vecteurs d'introduction. Quels sont-ils alors, ces vecteurs d'introduction, je vais tout de suite passer sur celui dont je viens de parler, qui est un, un vecteur particulièrement important pour l'huître. c'est l'aquaculture, au travers des introductions délibérées, volontaires, d'espèces pour leur culture, leur exploitation dans un nouveau milieu. Donc, l'huître creuse du, du Pacifique, mais également, par exemple, une autre espèce que nous connaissons bien en Europe, la palourde japonaise. Alors, ces, ces introductions intentionnelles, elles sont quand même très rares, très peu fréquentes par rapport à l'ensemble des introductions accidentelles. Et ces introductions accidentelles, elles peuvent se faire également de plusieurs façons. Elles peuvent se faire en relation, encore une fois, donc avec, avec l'aquaculture, parce que... Euh, quand on introduit, en tout cas, ça a été longtemps le cas, des espèces pour euh, les mettre en, en culture, eh bien, il y a toute une série d'espèces qu'on va qualifier d'autostoppeuses qui peuvent être introduites de façon là, tout à fait accidentelle, volontaire avec des espèces introduites, donc volontairement. Je vous montre ici trois exemples. Euh, la grande algue brune ici, euh, Undaria pinatifida, initialement introduite dans les temps de en Méditerranée, probablement donc avec l'introduction de Crassostrea gigas. Il en est de même pour cette euh, acidie, c'est un invertébré marin, euh, qui elle aussi a été introduite probablement avec l'huître creuse. Et puis la crépidule qui a une histoire, qui est ce gastéropode qu'on connaît bien en Bretagne, très particulier, euh, qui forment cette petite chaîne où des individus sont empilés les uns sur les autres. C'est une espèce d'origine américaine, et parmi les vecteurs d'introduction responsables de son installation euh, en Europe se trouve l'introduction avec des huîtres américaines, cette fois-ci. Mais euh, le, un, un, un vecteur encore plus important euh, par, leur, par, par les nombres D'espèces qu'ils peuvent transporter, et aussi par la diversité qu'ils représentent en termes de vecteurs d'introduction, ce sont les navires. Et toute forme de navires, je vous en illustre vous voyez, toute une diversité qui va du bateau de plaisance au navire océanographique, en passant par les, ce qu'on a en tête évidemment, tout ce qui est grands porte-containers, chimiquiers, et également les ferries, euh, les bateaux de croisière, etc. Alors, les navires, comment ils peuvent agir pour euh, introduire des espèces Il y a essentiellement deux moyens. Le premier, ce sont les eaux de ballast. Alors, les eaux de ballast, vous savez certainement que euh, les, les navires ont besoin, selon leur charge, de s'équilibrer pour tenir la mer. Et pour cela, ils ont des grandes cuves qu'on remplit hein, d'un contenant qui va permettre de les alourdir, en particulier quand ils sont euh, trop légers parce que la cargaison est moins lourde. Et jusqu'à la fin du XIXe siècle, les bateaux étaient en bois, donc les ballastes qui étaient utilisés, c'était des ballastes solides, des graviers, des rochers, du sable, tout ce genre de, de, de, de sédiments et de, de matières. Mais à la fin du XIXe siècle, une super révolution technologique, l'invention des bateaux en acier. Et qui dit bateau en acier, dit la possibilité d'utiliser des ballastes non plus sous forme de graviers, de sédiments, de terre, de rochers, mais sous forme d'eau, ce qui va énormément, énormément faciliter, comme vous pouvez l'imaginer, le balastage des balastages des navires, parce que là, on n'a plus à transporter euh, à dos d'hommes hein, ou presque euh, des tonnes et des tonnes de gravats. Il suffit quoi, tout simplement quand on a besoin de se charger, de pomper de l'eau et de la mettre dans les cuves des ballasts, Et quand on a besoin de s'alléger, on, on relargue l'eau euh, de ces ballasts. et c'est ce qui illustré, donc ici, chargement, et d'échargement. Et lors de cette procédure de ballastage et déballastage, puisque c'est de l'eau de mer là où le navire est présent, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on entraîne dans les eaux de ballast des centaines, des dizaines, des milliers de petits organismes qui vont être transportés pendant toute la durée de voyage ou de convoyage du bateau, qui vont être ensuite relâchés à l'autre bout de la navigation, de la route, pendant la procédure de déballastage. Alors, ces organismes qui sont transportés, il y a plein de choses très, très diversifiées. Ça peut être les larves de nombreux invertébrés, mais ça peut être aussi euh, des organismes dits holopélagiques, holoplanctoniques, qui vont vivre toute leur vie sous forme plan de plancton, comme par exemple ce petit clénophore qui a une allure de méduse. Donc, ces ballastes, c'est un moyen extraordinaire de transporter euh, des, des organismes, et ce, d'autant plus, euh, vous n'êtes pas sans savoir, oups, alors, j'ai fait une petite bêtise, mais voilà, super. Vous n'êtes pas sans savoir que euh, le commerce mondial et le commerce maritime est extrêmement intense de par le monde. Vous avez ici une map monde qui vous montre ce qu'on a appelé les corridors d'invasion. Vous voyez ces lignes qui sont un petit peu verdâtres. là Ce sont des, des lignes de plus grands, euh, parmi les, les voies euh, maritimes les plus empruntées. Et là où il y a la plus grande densité et intensité, de transport. Et au total, euh, si on, on, enfin, on pourra vous donner quelques chiffres, en, en, l'année dernière, euh, on estimait donc à 53 000 le nombre de navires marchands qui parcourent le globe. Ce qui correspond à 3,5 millions de litres d'eau de ballast annuel, qui sont donc ballastés, déballastés pour la plupart. Et euh, quelles sont les espèces qui peuvent être transportées Alors il y a c'était pendant longtemps assez compliqué d'aller regarder les spécimens, les organismes, les espèces présentes. Mais il y a notamment une étude qui a fait date, il y a assez longtemps maintenant, plus de 15 ans, mais qui avait euh, fait un inventaire de ce qui existait dans les eaux de ballast sur euh, à peu près, euh, un peu plus de 500 navires européens qui étaient arrivés en Europe. Et il a été montré qu'il y avait plus, presque 1000 espèces qui avaient été comme ça dénombrées après leur transport dans ces eaux de ballast. Donc vous pouvez imaginer l'importance de ce vecteur pour transporter des espèces d'un bout à l'autre du monde. Alors donc on est resté assez longtemps focalisé sur ces ballastes et l'importance de ces eaux de ballastes. Néanmoins, plus récemment, on s'est rendu compte qu'on avait un petit peu oublié aussi autre chose, qui est ce qu'on appelle le biofouling, ou salissure biologique. C'est le, le fait qu'il y ait un développement comme ça d'organismes sur la coque des navires. On est bien d'accord, ce navire de plaisance dont la photo a été prise dans le port de Brest. Il y a peu de chances qu'ils prennent la mer demain. Hein, sinon, côté navigation, enfin, j'aimerais pas être le skipper. Hein. Mais euh, il n'en reste pas moins que, euh, effectivement, les coques des bateaux offrent un habitat euh, qui est tout à fait exploité par de bon nombre d'espèces, en particulier des animaux marins sessiles, des invertébrés marins sessiles, qui sont fixés, qui ne bougent pas, ainsi que des algues. Et si on imaginait que ce n'était pas très important, c'était parce que se bah, dit les grands porte-containers, les chimiquiers, ils vont super vite. Donc, il n'y a rien qui peut s'accrocher sur la coque des navires. Kenéni parce qu'en en fait, sur ces gros bateaux, il y a plein de refuges, plein de niches, plein d'endroits où peuvent se développer les organismes. Et là, je vous en montre un exemple. On est ici avec un plongeur sur le, le tube d'hélice. En fait, là, il ne s'agit pas d'un porte-container, il s'agit d'un bateau qui fait du, du passage ferry, euh, donc pour le transport de passagers. Et vous voyez en fait que le plongeur est en train de regarder dans ce petit trou ici. Et quand il éclaire ce petit trou et qu'il prend une photo, qu'est-ce qu'on voit on voit une magnifique population de moules installée à l'intérieur de euh, ce tube d'hélice. Et c'est une population de moules qu'on a vraiment échantillonnée. Je peux vous dire qu'il y avait des tout petits juvéniles, des bébés, mais il y avait aussi des moules qui avaient plusieurs années. Donc, il y a une réelle population autonome, en fait, qui se développe dans ces niches qui sont euh, existantes sur l'ensemble des bateaux. C'est ce qu'on appelle les refuges. Donc, en fait, ce fouling, il était beaucoup plus important que ce qu'on pouvait imaginer auparavant. Et ça a été après un peu plus étudié en détail. Je vous montre juste les résultats rapidement d'une étude de 40 navires marchands dans deux ports du Canada, situés à Vancouver, dans le Pacifique, et à Halifax, Fax, pardon, sur la, la côte atlantique. Et dans cette étude, les chercheurs ils ont fait des grattages, ils ont fait des, des relevés sur la, la coque des bateaux, et ils ont montré, et également dans les ballastes, et sur ce graphique, vous avez le nombre d'espèces dénombrées euh, par navire hein, en moyenne dans les eaux de ballast qui est la barre blanche. Donc là où on s'attendait à avoir le maximum d'espèces, et ce qui est globalement vrai, mais également dans les sédiments de ballast parce que ces cuves remplies d'eau, d'eau, il ben, y a plein de particules, il y a plein de sédiments en suspension et qui s'accumulent jusqu'à le carénage, jusqu'à le nettoyage de ces ballasts. et en fait dans ces sédiments, il y a aussi énormément de choses et sur la coque des navires, donc notamment dans ces fameuses zones-refuges. Et au total, sur ces coques de seulement 40 bateaux, les, les chercheurs ont, ont dénombré 70 espèces, dont 90% étaient des espèces non répertoriées, non établies dans les ports euh, où ont été étudiés ces bateaux. Donc potentiellement de nouvelles introductions. Et le nombre de spécimens est tout à fait considérable également, parce que là je vous ai juste dit le nombre d'espèces, mais le nombre de spécimens, c'est le maximum qu'ils ont observé, enfin, qu'ils ont pu estimer à partir de leurs échantillons, c'est 600 000 spécimens différents sur le, en, en termes de fouling, sur la coque du bateau. Et on, bon, après, en moyenne, on est plus proche de l'ordre de 60 000. Mais ça reste tout à fait euh, considérable. Et puis, il y a des spécificités un petit peu plus régionales, en particulier en Europe. Il ne faut pas oublier l'effet du canal de Suez. Euh, si à l'échelle européenne, on, on voit bien que le trafic maritime qui est dans ce camembert représentant la, la, la part prise par chacun des vecteurs potentiels d'introduction, on voit que la majorité des espèces, 44%, c'est lié donc au bateau. Mais euh, contrairement à ce qu'on trouverait à l'échelle mondiale où le second vecteur d'introduction, si on oublie euh, la Méditerranée, c'est l'aquaculture, ici, on a en seconde position, euh, 33%, euh, le canal de Suez, parce que toute la Méditerranée orientale est principalement considérée par cet effet-là, donc ce qu'on appelle les migrations lessepsiennes du nom de Ferdinand de Lesseps, hein, qui a été à l'origine euh, du canal de Suez. Ces migrations lessepsiennes qui, qui se traduisent donc par le passage d'espèces depuis la mer Rouge vers la Méditerranée. L'aquaculture reste très importante en Europe, en particulier pardon, en Europe de l'Ouest et en France, où en fait c'est le premier vecteur d'introduction d'espèces, euh, à peu près 50%, et juste derrière arrivent les bateaux. Alors j'ai fait un focus là, sur trois vecteurs d'introduction, mais je ne vais pas me dédouaner pour autant en tant que scientifique. C'est-à-dire que à côté de ces trois vecteurs d'introduction, il y a aussi toute toute une diversité d'autres vecteurs, notamment la recherche scientifique, qui a été pendant très longtemps à l'origine d'introduction, parce que les chercheurs ils, aiment bien ils aimaient bien s'échanger des bébêtes hein, de, des États-Unis à l'Europe, à l'Asie, où ils allaient faire des grandes campagnes d'échantillonnage et ramener des organismes vivants. Donc la recherche scientifique a été aussi à l'origine euh, d'introduction, mais le tourisme également, en particulier les plongeurs, les plongeurs, les, les, les combinaisons en néoprène, c'est un super moyen de transporter des sports d'algues et plein de petites choses. Donc c'est un gros souci également. Tout ce qui est aquarium, public ou privé, tout ce qui est relatif à l'alimentation humaine aussi, Enfin voilà, il y a une diversité de, de vecteurs d'introduction et donc Jim Carlton, un, un chercheur américain qui est un peu le pape des introductions biologiques en milieu marin, a, a fait cette liste de 14 grandes catégories de vecteurs d'introduction, où néanmoins, néanmoins à l'échelle mondiale, bateaux et aquaculture restent quand même les leaders. Alors, euh, on a les vecteurs d'introduction, mais de quelles espèces parle-t-on et surtout de combien parle-t-on euh, alors, donner des chiffres, c'est toujours un peu compliqué, mais quand même, je vais en donner quelques-uns. En Europe, on estime euh, qu'il y a tout environnement confondu, c'est-à-dire euh, milieu terrestre, milieu d'eau douce, milieu marin, environ 12 000 espèces qui ont été introduites. Et seulement, entre guillemets, 1 400 espèces marines. Euh, pour être un peu plus... Donc ça, c'est à l'échelle européenne. Pour être un peu plus près de chez nous... Il y a une étude qui a été menée il y a presque une dizaine d'années par le GIP Bretagne Environnement qui avait dénombré un peu plus de 100 espèces marines introduites en Bretagne. Alors ce nombre il s'est accru hein, depuis, on est plutôt de l'ordre de 130-140. Mais bon, ces chiffres, je les donne parce qu'en général, de toute façon, on me pose toujours la question. Mais on sait très bien que ces chiffres ils sont très difficiles à obtenir D'abord parce qu'il euh, y, y a deux effets contraires. Il y a un effet qui va, voilà, où on se dit que bon, plus on s'intéresse au phénomène et plus on va en voir. Ça, c'est une certitude. Mais d'un autre côté, il y a aussi de, des sous-estimations probables, en particulier en milieu marin. D'abord, il y a des biais d'observation taxinomiques, hein, c'est-à-dire des biais d'observation liés au type d'espèces qu'on recherche. Et on sait très bien qu'à quelques exceptions près, comme la bactérie responsable du choléra, Vibrio cholerae, et bien on regarde très, très peu tout ce qui est micro-organismes parmi ces espèces non introduites. Donc là, on sous-estime énormément euh, la part prise euh, par ces introductions biologiques sur tout la, le compartiment euh, euh, microbien, phyto, picoplanctonique donc tous les petits machins qu'on ne voit pas ou de mal. Ensuite, il y a des biais d'observation d'habitat parce qu'autant il est relativement facile lors d'une grande marée d'aller sur l'estran et de soulever des cailloux pour aller voir les choses. En revanche, il y a des habitats qui sont beaucoup plus difficiles d'accès, y compris avec les moyens qu'on utilise d'habitude dans les milieux d'eau, donc au fond des mers, tels que les dragues, les bennes, en particulier tout ce qui est milieux rocheux, d'eau. Il n'y a pratiquement que des plongeurs qui peuvent aller faire des inventaires dans ces zones-là, et bon, bah dans des conditions de temps limité et dans des conditions un petit peu plus difficiles. Donc, aussi des, il y a aussi des biais d'observation selon les habitats. Et puis, il y a aussi un souci qui est euh, l'expertise taxinomique disponible. L'expertise taxinomique, ça veut dire le fait qu'il y ait des gens qui sont capables de donner un nom et de reconnaître ces espèces introduites. Et il faut une très grande expertise taxinomique pour pouvoir identifier des espèces introduites parce qu'il y en a beaucoup qui se ressemblent à des espèces locales et qu'on peut facilement confondre. C'est ce que j'ai eu sur cette photo. Alors, la photo, elle est choisie justement pour montrer la différence entre les deux espèces. Mais dans la vraie vie, quand on va euh, les collecter, ben, les différences sont beaucoup moins criantes. Là, vous verrez qu'il y en a qui ont un tube un peu plus blanchâtre et d'autres un peu plus jaune. Bon, voilà, c'est deux espèces. Mais alors, c est, c est, ces différences de couleur, elles sont à peine perceptibles vraiment quand on est dans le milieu. Et la reconnaissance est d'autant plus difficile que, euh, pourquoi il faut un très grand niveau d'expertise, c'est que quand on fait de l'identification d'espèces sur la base de critères morphologiques, on utilise ce qu'on appelle des clés de détermination. Je vous en montre un exemple ici avec un livre extrêmement renommé pour tout ce qui est de la faune marine du nord-ouest de l'Europe. Mais il existe des équivalents, par exemple, dans le Pacifique nord-ouest. Donc, ça veut dire qu'en bah, théorie, il faut pouvoir utiliser tout et avoir une connaissance un petit peu universelle des différentes clés de détermination. Donc, ce n'est pas facile. Tout ça fait qu'on sous-estime très probablement les chiffres qui se cachent derrière ces introductions biologiques. Ce dont on est sûr, en revanche, c'est que c'est un processus qui est en accélération depuis le milieu, des an... le milieu du XXe siècle. Et c'est ce que montre ce graphique qui vous montre le nombre d'espèces signalées par décennie avant 1950 et puis après une barre par décennie. Alors, les courbes, c'est pour chacune des mers européennes, mais regardez juste les barres blanches qui donnent la somme sur l'ensemble des mers européennes. Et donc, vous retrouvez ce chiffre de 1400 que je vous ai donné hein, tout à l'heure. Et on note donc ici en particulier un moment où ça s'est accéléré entre les années 1950 et 1980. Et, euh, et on, on, vraiment, on quantifie ça assez bien. Et euh, ah, décidément, j'ai décidé que j'utiliserai la touche de zoom. Donc, euh, par exemple, euh, entre 1970 et 2013, on sait que le nombre d'espèces non indigènes, le nombre d'espèces introduites, a quasiment doublé en mer Baltique, a quasiment quadruplé, 173% dans les mers de l'Europe de l'Ouest, et a un petit peu plus que quadruplé en mer Méditerranée. Donc, il y a une progression très forte de euh, ces introductions biologiques qui existent depuis que l'homme parcourt la planète, soyons clairs, et on a quelques exemples relativement bien documentés, comme par exemple euh, le cas euh, des explorations des vikings qui auraient ramené cette sorte de grande palourde, enfin ce bivalve, disons, euh, depuis euh, les côtes américaines vers l'Europe. Et puis, alors bon, c'est un peu des, des suppositions, hein, des hypothèses, mais euh, il y a quelques évidences quand même pour le penser pour le, pour, bon, vrai, et, euh, et là, là, en revanche, c'est beaucoup mieux documenté, les, grandes explorations, les grands explorateurs euh, au XVIe siècle qui ont ramené ce qu'on appelle l'huître portugaise euh, de l'Asie vers l'Europe. Donc, nul doute que les introductions biologiques existent depuis que l'homme parcourt la planète, mais les taux d'introduction sont allés croissants, et ça, c'est vraiment une réponse à l'intensification des échanges commerciaux. On sait bien, en effet, qu'il existe une très bonne corrélation entre le nombre de nouvelles introductions et, par exemple, euh, là, je vous montre pour euh, l'activité de commerce maritime, et donc l'activité, enfin, le, le tonnage en manutention dans les ports. Donc, plus, en gros, il y a d'activités de, de commerce maritime, et plus il y a de nouvelles espèces introduites. Or, L'activité maritime, elle n'a fait que croître depuis 20 à 30 ans. Et vous avez ici donc le, le nombre de bateaux, la flotte mondiale, qui est donc en augmentation au cours du temps. Donc voilà, il y a cette corrélation entre l'intensification des échanges commerciaux et le nombre de nouvelles espèces introduites. Bon, très bien, il y a des introductions d'espèces. Et alors, pourquoi on s'en préoccupe On s'en préoccupe parce que... alors bon en tant que scientifique, parce que ce sont des laboratoires naturels extraordinaires pour étudier des tas de choses qui se passent et les observer en direct, les interactions d'espèces, l'évolution. Mais on s'en préoccupe également parce que ce sont des, des enjeux en termes de gestion et de conservation des milieux marins. Dans cette étude, dans cette revue, qui est certes un peu ancienne, mais il n'y a jamais eu de travaux équivalents qui ont été refaits depuis donc, 2008, Jennifer Molnar et ses collaborateurs on fait une sorte de cartographie euh, de, du nombre d'espèces introduites pour, pour lesquelles on avait pu documenter de façon probante des effets sur les écosystèmes. Alors, il y a assez peu de données hein, chez les espèces marines. Dans cette étude, ils ont pu compiler des résultats sur un peu plus de 300 espèces. Et ils ont montré que pour plus de la moitié d'entre elles, on pouvait documenter vraiment des effets sur les écosystèmes. Et avec des points chauds d'effets, notamment ici, hein, autour des mers celtiques, mer du Nord, évidemment en Méditerranée, sur la côte Pacifique. Enfin, voilà, il y a plusieurs endroits euh, où on a documenté des effets particulièrement forts, a priori, en termes de pourcentage d'espèces euh, qui ont des conséquences. Donc, ces conséquences écologiques, hein, pourquoi seulement 300 espèces parmi les plusieurs milliers à l'échelle planétaire qui ont été introduites dans le milieu marin C'est parce que ces conséquences elles sont souvent difficiles à évaluer. Elles sont en plus multiples, en cascade, euh, avec beaucoup d'interactions qui se mettent en place. Et en plus, elles sont variables au cours du temps. C'est un processus dynamique, un processus d'introduction biologique. Ça passe notamment par des cycles qui ont été décrits, décrits comme étant des cycles. En anglais, on dit « boom and bust euh, », traduction française libre, explosion et déclin. Donc, euh, on passe par des phases d'explosion, de régression, d'explosion, de régression, etc. Donc, euh, tout ça fait que les conséquences écologiques sont assez souvent difficiles à documenter. Il y a quelques espèces pour, le, pour lesquelles quand même on a bien fait le tour. Je vous en montre quelques-unes de ces conséquences écologiques en revenant à cette fameuse crépidule qu'on connaît bien en Bretagne. C'est une espèce donc, qui est originaire de l'Amérique du Nord et qui a été introduite en Europe, mais également sur la côte ouest américaine. Alors, quelques exemples de, de l'effet de sa présence dans les milieux. La première c'est occuper l'espace, ça forme souvent des populations extrêmement denses, comme vous pouvez le voir sur cette photo, où pratiquement tout ce que vous voyez, à l'exception de cette coquille Saint-Jacques ici, ce sont des crépidules. Et cette occupation de l'espace, elle entraîne des modifications assez globales de l'habitat, notamment des envasements, elle participe à un accroissement de l'eutrophisation également. Cette espèce elle modifie la biodiversité, y compris le nombre d'espèces. Et là, pour le coup, localement, pas comme on pourrait s'y attendre, c'est-à-dire pas en diminuant la diversité donc en termes de nombre d'espèces, mais en l'augmentant localement. En effet, euh, elle s'installe souvent dans des milieux un peu meubles de petits gravats, de petits, de, voilà, hein, pas, pas des endroits où il n'y a que des rochers, loin de là, pas forcément du sable, mais dans, dans ces endroits un peu mixtes en termes de sédiments euh, au, au fond. Et, et du coup, elle forme elle-même, sa coquille et l'empilement formé par les différents individus, elle forme un substrat dur sur lequel d'autres espèces peuvent trouver un habitat favorable à leur installation qu'elles ne trouvaient pas quand la crépidule n'était pas là. Donc finalement, avec la présence de crépidules, on peut localement observer un accroissement du nombre d'espèces. C'est Juste pour vous illustrer qu'en fait, dans ces sujets-là, il ne faut pas être manichéen, ça diminue les espèces, ça les augmente. Il y a souvent des choses un petit peu plus compliquées à prendre en compte. Après, il y a aussi de la compétition ou de la gêne pour des espèces locales. Il a été très bien documenté, des effets négatifs sur le recrutement de jeunes sols dans les nurseries de sols, des impacts sur la croissance de moules. Cette photo, en fait, elle a été faite en, en nord de l'Allemagne, dans un endroit qui s'appelle Zilt, et où la moule bleue est une espèce qui est, euh, qui est protégée. Et, euh, et, euh, et la crépidule est arrivée dans cette baie, et, euh, et elle adore, parce que justement, ce sont des, des, des, des fonds qui sont très sableux, très vaseux, donc la crépidule a du mal à s'installer euh, dans ces fonds-là. En revanche, elle adore du coup s'installer sur les moules. Euh, c'est là qu'elle va se fixer quand elle est jeune. Et donc, on trouve fréquemment des moules avec donc, des tas de crépidules accrochés dessus. Vous pouvez imaginer qu'en termes de filtration, euh, voilà, c'est un peu compliqué pour, pour cette moule qui, du coup... Aussi, il y a des, un effet qui a été documenté qui est assez marrant, c'est que comme ça crée euh, en fait de, de, une hauteur, ça donne plus de prise au courant. Donc euh, du coup, les moules doivent investir plus dans le bissus pour s'ancrer. Donc cet investissement qu'elles font dans la production de bissus, ben, elles ne le font pas dans la reproduction ou la croissance. Et puis, il y a des conséquences économiques sur ces introductions biologiques, si je passe à un autre volet. Euh, alors, ce sont de, de, alors déjà des conséquences qu'on pourrait qualifier de positives, puisque ça peut être de nouvelles ressources, bien sûr, quand il s'agit d'espèces cultivées, hein, telles que l'huître, mais également, dans certains cas, elles peuvent être exploitées. Et c'est le cas de la crépidule, hein, qui est connue sous son nom commercial euh, comme étant le berlingot de mer. Personnellement, je n'ai jamais goûté, mais il faut dire que j'en ai tellement manipulé de ces petites bêtes euh, que je n'ai pas trop envie d'y goûter. Mais euh, les conséquences économiques, euh, ce n'est pas souvent aussi positif, c'est plutôt négatif, parce qu'elles entraînent de nombreux coûts par exemple, pour toutes les espèces qui participent au fulling des infrastructures portuaires, euh, des infrastructures aquacoles, il y a un coût très fort de maintenance et d'entretien. Ici, vous voyez une accumulation. Alors, vous ne vous souviendrez sûrement pas, mais dans une de mes premières dias, je vous ai montré une acidie qui avait été introduite accidentellement avec l'aquaculture. Et bien là, ce sont des centaines de cette acidie-là qui sont sur des filières métilicoles et qui, par leur poids, cassent en fait les filières. Et puis, ça peut aussi entrer en compétition avec des espèces locales qui sont exploitées. Ben, typique, notre petite crépidule, on la retrouve, cette fois-ci, avec des conséquences économiques négatives, parce qu'elle se développe sur des coquilles Saint-Jacques et ça entraîne ben, voilà, une tension accrue par les pêcheurs, etc. etc. Globalement, on peut dire qu'en termes de conséquences économiques, les coûts sont plus forts que les gains. Euh, on estime que l'ensemble des coûts liés aux introductions biologiques euh, représentent tout un environnement confondu, hein, pour ces fameuses 12, espèces, 12 000 espèces, tout milieu confondu, euh, environ 12 milliards d'euros par an, ce qui est colossal. Et, euh, et, euh, et c'est vrai euh, aussi dans d'autres grands pays, par exemple, ops, par exemple aux États-Unis, on est de l'ordre de 130 milliards de dollars par an. Et, et c est, c est, ces coûts sont importants aussi quand on, on essaie de cibler une espèce particulière. Il y a une espèce très connue dans la région des Grands Lacs du Nord, euh, de l'Amérique du Nord, la moule zébrée, qui occasionne beaucoup de nuisances, en particulier dans les infrastructures portuaires et l'ensemble des canaux. Et euh, le coût de sa gestion euh, représente 600 millions de dollars par an. Donc voilà, on a des gros chiffres hein, quand même derrière. Et puis, il y a des conséquences sanitaires. Tout à l'heure, je vous mentionnais le, le choléra. Euh, parce, bon, parce que c'est un exemple assez emblématique. Il euh, y a une, une étude qui avait fait beaucoup parler d'elle en 2000, qui avait été publiée dans la célèbre revue Nature, euh, qui avait euh, montré que en fait, sur 29 bateaux étudiés, euh, euh, je ne sais plus où ils étaient arrivés, ces bateaux, désolé, mais bon, enfin, c'est à ah, la baie de Chisapique. Dans la baie de Chisapique, euh, 100% de ces bateaux contenaient euh, la bactérie euh, responsable du choléra. Et puis, euh, je crois que c'est le dernier exemple de conséquence que je vais vous montrer, mais pour moi, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, mais qui est extrêmement important. C'est ce qu'on appelle euh, le, le terme scientifique, c'est l'homogénéisation biotique. C'est peut-être un petit peu technique comme terme, mais c'est un effet global qui traduit le fait qu'on va retrouver à travers ces processus d'introduction biologique, une biodiversité de plus en plus commune un peu partout à l'échelle planétaire. En gros, un peu comme les chaînes de McDonald's ou KFC qu'on va retrouver un peu partout, bah, c'est un peu la même idée. Il y a, euh, il y a un certain nombre d'espèces comme ça qu'on va retrouver aussi bien dans le Pacifique que dans l'Atlantique qu'en Asie. Donc, il y a une, ça tend tout ça à homogénéiser la biodiversité. Et euh, juste pour vous en illustrer, là aussi, les chiffres sont un petit peu anciens. On ne fait plus ce genre de grandes revues maintenant. C'est bien dommage. Mais euh, vous avez ici le nombre d'espèces euh, introduites euh, côte euh, pacifique euh, de, de l'Amérique du Nord. À l'époque, donc ça, ça a au moins 15 ans, hein, ces chiffres, hein. euh, 121 espèces. Ici, à l'Atlantique Nord, 128. Et en fait, il y en a 53 qui sont communes, c'est-à-dire qui vivent aussi bien dans l'Atlantique Nord que dans le Pacifique Nord, qui sont pourtant des environnements très très différents et qui ont une histoire bio historiques, écologiques, différentes. Et donc ça, c'est ce qu'un chercheur hein, qui s'appelle Holden a appelé l'effet mixeur, blender effect en anglais, où euh, donc, il y a cette idée qu'à travers toutes les activités humaines, et notamment ces introductions, bouf, ça redistribue hein, la diversité à l'échelle planétaire. Alors, euh, maintenant qu'on a un petit peu les faits, les observations, on peut s'interroger sur, finalement, ces espèces Comment elles font pour s'installer Qu'est-ce qui fait qu'elles s'installent En effet, euh, ce n'est pas du tout évident de comprendre ce qui va faire la réussite de ces espèces introduites. C'est ce, ce qui a été appelé le paradoxe de l'invasion, d'ailleurs. Comment peut-on expliquer qu'une espèce réussisse aussi bien dans un environnement dans lequel elle n'a pas évolué donc Dans un environnement où elle ne connaît pas euh, les, ses interacteurs, ses autres acteurs, donc les autres espèces présentes dans l'écosystème et un environnement aussi qui est nouveau en termes de composantes physico-chimiques, euh, voilà, d'habitat, euh, donc abiotiques. Il est vrai, c'est important de le rappeler quand même, que seul un tout petit nombre des espèces introduites va s'installer de façon durable. L'échec de l'introduction, il est fréquent et il arrive à différents stades. Les grands stades d'un processus d'introduction biologique sont résumés sur cette diapo. Donc, le premier, c'est ce qu'on appelle l'introduction primaire. C'est vraiment le fait qu'il y ait eu transport depuis l'ère de distribution naturelle de l'espèce, symbolisée en bleu, vers l'ère d'introduction, euh, symbolisée en rouge. Et donc, au départ, ben voilà, il y a un petit, un petit point de départ. La deuxième grande phase, c'est la phase euh, d'établissement. Euh, déjà, là, ça peut échouer. C'est-à-dire que même si quelques individus s'échappent d'un ballast ou sont transportés avec des huîtres, ce n'est pas pour autant qu'il va y avoir une reproduction. Et donc, ça échoue. Il y a quelques cas quand même où euh, ben, ça va plutôt marcher localement, mais avec une expansion très limitée. Et puis, il y a des cas où ça va marcher tout de suite avec une expansion relativement rapide. Et puis la dernière phase, c'est la phase d'installation durable. Et euh, il y a une réversibilité, euh, pas une réversibilité de cet état-là à celui-là. Ça, c'est très, très rare. Mais il y a des réversibilités partielles entre une expansion rapide, une expansion limitée, une expansion limitée, une extension, etc. Donc seul un petit nombre d'espèces introduites s'installent, mais il y en a quand même qui arrivent à s'installer. Et les raisons, euh, derrière les processus, sont de différentes natures. Ils sont vraiment multiples. Je vous en donne quelques-uns. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'absence d'ennemis. Parce que la plupart du temps, ces espèces, quand elles sont introduites, elles sont introduites sans leurs prédateurs et sans leurs maladies, leurs pathogènes. Donc du coup, dans l'ère d'introduction, elles vont pouvoir investir beaucoup dans la croissance, la reproduction et pas dans la défense. Alors cet effet, il est transitoire parce qu'au bout d'un certain temps, prédateurs et pathogènes nouveaux vont exploiter, entre guillemets, cette nouvelle ressource. Et je vous remontre encore une fois à la crépidule parce que c'est une des espèces pour lesquelles c'est une hypothèse qui a été avancée parce qu'il y avait beaucoup de parasites très communs chez les mollusques qui n'étaient pas trouvés chez cette espèce. Deuxième grande raison, c'est les modifications des habitats et des habitats côtiers en particulier. Je vous rappellerai qu'il euh, voilà, y a 75 de la population mondiale qui vit déjà, parce que ce chiffre il date un petit peu, mais euh, à, à 100 km des côtes. Et ça, ça a entraîné une, toute une série de modifications, ce qu'on appelle l'artificialisation des milieux côtiers, euh, notamment avec ben, voilà, des grands centres portuaires, un, un linéaire de côtes complètement modifié, des substrats euh, artificiels très nombreux. C'est vrai aussi pour les zones aquacoles, hein, qui sont des habitats complètement artificiels, maintenant aussi les éoliennes offshore. Et cette artificisation des milieux, elle procure de nouveaux habitats euh, qui sont favorables à l'installation de ces espèces introduites, simplement parce que ce euh, sont des habitats tellement nouveaux d'un point de vue de composition du milieu et également des espèces qui sont présentes qu'être euh, être une espèce locale qui a évolué, qui s'est adapté au milieu, ou être une espèce introduite, ça ne fait pas de différence. En fait, les, re, les compteurs sont un peu remis à zéro pour tous. Et, euh, et un exemple, ce sont les infrastructures portuaires, que ce soit de grands ports de commerce ou les ports de plaisance, qui sont très propices aux installations des espèces en indigène et qui fourmillent de ces espèces introduites. Par exemple, lors d'une étude que nous avions réalisée avec des collègues en Angleterre, euh, nous avons compté le nombre d'espèces introduites parmi les animaux sessiles invertébrés, donc les animaux qui ne bougent pas, qui sont fixés sous les pontons flottants, par exemple, et euh, donc dans différents ports du sud de l'Angleterre et dans des ports de Bretagne Nord. Alors, oubliez un peu les barres, regardez juste la courbe. La courbe, elle donne la proportion d'espèces non indigènes pour cette catégorie d'espèces marines dans ces ports. Et on est toujours entre 20 et 30 c'est énorme. En habitat naturel, en milieu naturel, on est à moins de 1%, moins de même 0,1% probablement. Donc, euh, c'est des habitats, vraiment, où la contribution des espaces introduites est très forte. Autre explication de ce euh, apparent paradoxe de l'invasion qui n'en est pas un, euh, c'est... J'ai rejoué avec la touche, là. Ouais. Euh, hop. Excusez-moi, j'ai juste un petit problème de... On va voir si ça marche. Non, c'est bien ça. Petit problème de touche. Il est passé en mode... Non, il est passé en mode comme ça, mais ce n'est pas grave. Allez, voilà, c'est bon. Euh, le, autre, une autre explication, ça concerne, c'est complètement différent comme type d'explication, ce sont les modalités elles-mêmes de l'introduction. Pendant très longtemps, on s'est dit... Espèce introduite, c'est quelque chose d'accidentel, donc forcément, ce n'est le fait que d'un tout petit nombre d'individus. On pensait que par rapport à toute la diversité existante dans l'aire de distribution naturelle de l'espèce, eh il y avait euh, très peu d'individus, et en plus, euh, qui ne représentent qu'une fraction de ce qu'est l'espèce dans son milieu naturel qui était introduite. Or, euh, des études, notamment utilisant, basées sur des études génétiques, ont montré que ce pas du tout le cas en milieu marin, dans la plupart des cas, ce qu'on avait, c'était des populations introduites extrêmement diversifiées et qui venaient de multiples sources dans l'aire d'origine de l'espèce. Et, euh, et notamment, ça s'explique assez bien en fait, parce que, euh, rappelez-vous les vecteurs dont je parlais, les eaux de balas par exemple, ben, qui permettent de transporter des milliers de petites larves ou des milliers d'organismes, ben, ça permet d'introduire beaucoup, beaucoup d'individus. Et en plus, tous ces vecteurs d'introduction, pendant très longtemps, ils ont été absolument hors, hors de contrôle. Il n'y avait pas de contrôle, il n'y avait pas de prévention qui était faite. Donc, ça a entraîné des réintroductions, réintroductions, réintroductions. On avait ces corridors. Et donc, tout ça explique qu'en milieu marin, et ça, c'est un peu une spécificité du milieu marin par rapport au milieu terrestre, on a une forte, ce qu'on appelle, pression de propagule, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'individus qui ont été introduits et depuis de multiples sources. Et ça, c'est une raison qui peut permettre de faciliter l'installation initiale. Parce que déjà, il y a beaucoup d'individus, ça va limiter des effets, par exemple, de consanguinité. Et puis, ça va limiter les effets du hasard, tout simplement le hasard, parce qu'il y a beaucoup d'individus qui sont là. Donc, même s'il y en a quelques-uns qui meurent, il y en a d'autres qui sont là pour continuer. Et puis, sur le plus long terme, ça va faciliter de l'adaptation des processus évolutifs, notamment de l'adaptation au nouveau milieu. Une dernière raison que, que j'évoquerai, il y en a d'autres, mais ce sera la dernière que j'évoquerai, c'est aussi, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un processus dynamique, donc ça évolue au cours du temps. Eh bien, euh, une, euh, un aspect aussi qui peut expliquer la réussite, c'est que euh, il y a, avec, après un certain temps qu'on appelle un temps de latence, il y a une, une adéquation qui va se faire entre les conditions environnementales et euh, les conditions nécessaires à l'espèce. En effet, pour que ça marche, une introduction biologique, il faut qu'il y ait cette adéquation entre ce que, les conditions dans lesquelles l'espèce va euh, bah bien se reproduire, euh, croître, et l'environnement. Au départ d'une introduction, on peut être dans une situation où il y a cette inadéquation, mais au bout d'un certain temps, si euh, l'espèce peut quand même un minimum se sur, euh, survivre, eh bien, il peut y avoir une adaptation qui va permettre donc, une meilleure adéquation de l'environnement avec euh, les, les préférendums de l'espèce. Ou alors, au contraire, il peut y avoir une modification de l'environnement qui fait qu'il y a cette adéquation. Modification de l'environnement, par exemple, changement climatique, artificialisation des milieux, etc., etc. Alors, il y a des conséquences, on sait que ça peut marcher, même si ça ne marche pas toujours. Alors, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces introductions biologiques Il y a trois options. Soit on essaie de guérir, soit on essaie de limiter, soit on essaie de prévenir, d'anticiper. Guérir. Alors, guérir en milieu marin, c'est quasiment impossible, il y a extrêmement peu de cas où euh, la, la suppression, l'éradication d'une espèce introduite a été réussie avec succès. Il y a un cas qui est extrêmement bien documenté, mais vous allez voir qu'il bon, voilà, fait réfléchir, c'est celui de l'introduction de cette moule, la petite moule rayée noire, qui a été observée en 1999 là, au nord de l'Australie dans plusieurs ports de l'enclave portuaire de Darwin qui était un port-clos important. Et en euh, fait, des, lors d'inspection, parce que l'Australie depuis très longtemps fait de, de la surveillance pour éviter euh, donc les introductions d'espèces, euh, lors d'une un, surveillance dans cette zone, euh, des populations extrêmement denses de cette moule ont été trouvées, euh, 26 000 individus par mètre carré. Alors comme les surveillances sont très régulières, ils savaient que ça faisait moins de six mois qu'elle était installée. Et donc, 26 000 individus par mètre carré au bout de six mois, ça vous donne l'idée de à quel point ça peut aller vite. Et donc, ce qui a été décidé, suite à une concertation avec les acteurs locaux, y compris les associations de protection de l'environnement, le grand public, les autorités administratives, c'est de réaliser une, une, une défaunation, défloration totale de l'enceinte portuaire. En... Et donc, ils ont mis dans l'eau 160 tonnes de javel, 4 tonnes de sulfate de cuivre. En gros, ils ont rendu le milieu quasiment euh, anoxique et sans vie. Et ils ont sorti tous les bateaux qui étaient dans la zone la plus contaminée, ce qui rassemblait 420 bateaux. Il n'y avait pas que des petits bateaux de plaisance. Et ils ont nettoyé absolument tout. Et l'ensemble a été réalisé en 21 jours. Depuis l'observation, la moule a été identifiée deux jours après l'observation, et l'action a été réalisée en 21 jours. Ça a coûté 2,2 millions de dollars, hein, quand même, cette histoire-là. Donc voilà le type de conditions, et ça a très bien marché. Euh, la moule rayée noire ne s'est pas installée, et la biodiversité qui existait aux alentours s'est réinstallée à peu près au bout d'un an. Mais la morale, vous voyez le type de conditions qu'il faut. Hein. Il faut énormément d'argent, il faut une rapidité d'intervention hallucinante, 21 jours. Bon, sans vouloir critiquer euh, notre beau pays. Nous, si on y arrivait en 21 mois, je trouverais que ça serait un, un exploit. Hein. Mais, euh, mais honnêtement, c'est quand même euh, voilà, une, 21 jours. Ça veut dire que la, les structures légales étaient en place aussi, hein, pour autoriser ce genre de choses. Hein. Et, euh, et des moyens considérables. Et une détection hyper précoce. Voilà, c'est la clé, la détection précoce. Donc, euh, guérir, on oublie un peu, dès que c'est un peu installé, ça devient très compliqué. J'en aurai d'autres des exemples, hein, si vous en voulez. Euh, la comparaison de la gestion de pas Taxifolia en Californie et en France aussi, c'est une jolie histoire. Mais bon, bref, guérir, c'est moyen. Donc, euh, comment on fait alors On essaie de limiter. Pour limiter, eh bien, euh, il faut prévenir l'expansion à partir des points d'introduction. Donc, surveiller ce qu'on appelle les points chauds d'introduction, notamment les ports de plaisance, les zones aquacoles, et maîtriser les vecteurs et relais d'introduction. Par exemple, les bateaux de plaisance. J'en profite pour rappeler que le carénage sauvage est interdit. Enfin, bon, voilà. C'est un vecteur extraordinaire hein, de dispersion des espèces introduites. On est compte, en, en, en Bretagne, 52 ports de plaisance hein, et immatriculés, 68... Immatriculés, ça, on ne compte pas les visiteurs, hein, 60 000 voiliers, 130 000 bateaux à moteur. Avec ça, on peut disperser. Hein. Donc, il y a un certain nombre de gestes qui sont possibles, au moins pour limiter cette expansion. Mais il reste qu'en termes de relations coût-efficacité, la meilleure chose, c'est de prévenir et de détecter de façon précoce. Donc, pour prévenir, ça veut dire qu'il faut informer, qu'il faut surveiller et qu'il faut un petit peu réglementer quand même. Et sur ce sujet-là, il y a de nouveaux cadres réglementaires qui sont apparus depuis une dizaine d'années et qui donnent un cadre assez solide, qui vont depuis de la réglementation pure, de la prévention pure, jusqu'à l'instauration de programmes de surveillance. Alors, je ne suis pas juriste, je ne vais pas vous faire un détail, j'ai juste cette dia à vous montrer, mais juste pour vous donner quatre exemples, une réglementation qui est directement dirigée sur l'aquaculture et qui réglemente tout ce qui concerne la culture d'espèces non indigènes, la fameuse convention sur les eaux de ballast est dictée par une organisation professionnelle, l'OMI, organisation, euh, organisation Maritime Internationale, qui est euh, dictée en 2004. Elle a mis 13 ans à être signée, mais elle est rentrée en vigueur en septembre 2017, y compris en France, bien entendu. Euh, un programme de prévention et de surveillance dédié aux espèces exotiques à l'échelle européenne. Alors, euh, ça, j'en parle à peine puisqu'il y a une seule espèce marine qui est concernée. Euh, et un programme de surveillance euh, qui est dans le cadre de la directive cadre européenne stratégie pour le milieu marin, où parmi les 11 descripteurs euh, qui sont en appui de cette directive qui a pour objet euh, d'atteindre un bon état écologique des eaux marines côtières, le second descripteur est, euh, concerne vraiment exclusivement les espèces non indigènes. Et donc vous avez bien vu que bon, prévention, détection précoce, c'est un, un peu la clé. Donc encore faut-il avoir les moyens pour surveiller. Et je finirai euh, ce soir sur cet aspect-là. Euh, comment surveiller Alors comment surveiller euh, On peut le faire de plein de manières différentes. On peut euh, utiliser ben, des méthodes qui sont éprouvées, qu'on utilise tous depuis de nombreuses années, euh, qui sont des méthodes basées sur des inventaires réalisés à partir de collectes qu'on va faire dans des points chauds d'introduction, ici c'est dans un port, en utilisant des collecteurs qui sont mis dans, sous l'eau pour pouvoir, en particulier dans les habitats naturels, pour augmenter la probabilité de voir ces espèces. Et puis après, on fait de l'identification en regardant sur la base de critères morphologiques de ces espèces, soit sur le terrain ou après ramenées au laboratoire. Alors, c est, c est, c est, des inventaires réellement, c'est assez compliqué, ça demande de la ressource et de la connaissance. Euh, autre type d'approche, ce sont les évaluations en temps limité. Avec une liste d'espèces candidates, c'est une méthode qui a été mise au point euh, et en, très largement usité depuis de nombreuses années en Nouvelle-Zélande, en Australie, un peu plus récemment aux États-Unis, au Canada, et encore plus récemment, un petit peu en Manche. L'idée, là, c'est de partir sur une liste d'espèces candidates, qui sont des espèces qu'on connaît déjà, répertoriées, ou alors qui, qui sont susceptibles d'arriver, et donc sur lesquelles on se forme pour pouvoir être capable de les reconnaître. Et, et ensuite, on va euh, parcourir des espaces, euh, des ports, des milieux naturels, avec cette liste... Hop, hop, hop, hop, hop, hop. <rire> avec cette liste, et on note la présence et la semi-abondance. On essaie d'avoir une idée un petit peu de, la, de quantifier aussi le degré de présence de ces espèces. Et l'intérêt de ces méthodes par rapport aux précédentes d'inventaire, c'est que c'est beaucoup plus rapide, et donc ça permet de parcourir plus de lieux d'observation et plus fréquemment. Et puis, on peut faire des recherches sur une espèce ciblée, donc ça, c'est pour vous montrer que je ne passe pas juste mon temps à faire des confs, ça m'arrive d'aller sur le terrain. Et, euh, et, donc, euh, et donc, notamment, on a, on a fait un, une grande recherche de la distribution de cette algue qu'on appelle Undaria pinatifida le long des côtes bretonnes. Et on s'est, euh, je ne dirais pas baladé parce qu'il euh, voilà, faut, il faut chercher, hein. et, euh, mais ça nous a permis, de, en recherchant uniquement cette espèce et pas d'autres, bah, d'avoir une cartographie assez complète de euh, sa présence hein, le long des côtes bretonnes. Alors, cette recherche ciblée d'espèces, c'est aussi la méthode par laquelle vous tous, vous pouvez aussi agir, notamment dans le cadre de programmes de sciences participatives et notamment sur Ondaria, Il y a un très beau programme anglais qui s'appelle Wakame Watch, euh, qui marche très bien et euh, parce que c'est une espèce qui est facile à reconnaître et donc qui donne de bons résultats sur la cartographie de ces espèces. Alors, ces méthodes, bien entendu, elles sont, euh, voilà, le, la difficulté, le coût n'est pas le même, difficulté et coût plus important pour les inventaires par rapport aux évaluations en temps limité et par rapport aux recherches ciblées. Mais toutes ces méthodes dites traditionnelles, elles sont efficaces, elles hein, donnent de super bons résultats, mais elles ont également des limites. Je vous en ai déjà cité certaines. Le dé, de la nécessité d'une très bonne expertise, en particulier pour les inventaires. Les problèmes d'accessibilité de l'habitat, euh, bon, ça j'en ai déjà parlé au début. Les ressources importantes et un nombre limité d'observations, même avec les évaluations en temps limité. Donc actuellement, on se tourne vers de nouveaux outils pour essayer de nous aider à aller un petit peu plus vite, être un peu plus efficace et essayer de pallier tant faire se, se peut la, la, les pertes en expertise taxinomique, Et notamment, on se débrouille pour utiliser des codes barres ADN. Donc vous voyez, là, c'est le domaine, j'ai mis les photos des experts parce que ben, voilà, c'est un peu la même idée, utiliser des traces ADN pour essayer de reconnaître des espèces, et non pas des individus. Et l'idée est très simple, c'est qu'il euh, existe dans, dans, dans l'ADN qui est contenu dans les cellules, hein, il existe des endroits qui permettent d'avoir une sorte de signature unique associée à une espèce donnée. Donc pour une espèce donnée, on a une signature particulière et, et, euh, et donc une, cette, cette étiquette, ce code barre qui, qui fait la relation avec une espèce donnée. Et si tu, quand on utilise cette approche, très, ça peut être très efficace. Je vous montre un exemple d'un cas concret pour cette, cette acidie, c'est une toute petite acidie, qui ressemble beaucoup à plein d'espèces locales, de la famille des stylidées pour ceux qui seraient amateurs d'acidie. Et, et en fait, lors d'une évaluation en temps limité, on est tombé très, très souvent sur cette espèce, et un petit peu partout, et vraiment on ne comprenait pas, parce qu'elle ne correspondait à rien de ce qui avait été décrit. Donc on a fait cette approche dont je vous parle de barcoding ou de code barre ADN. On a donc extrait l'ADN, lu l'ADN dans cet endroit particulier qui nous intéresse, pour trouver cette signature. Et on a comparé la signature de ce spécimen avec plein de signatures qui sont présentes dans des bases de données publiques. Et dans ces bases de données publiques, on a trouvé une correspondance entre une référence dans une base de données et donc la référence qu'on a retrouvée sur nos spécimens échantillonnés en Bretagne et en Angleterre. Et ces bases de données, non seulement, c'est un catalogue de signatures, mais évidemment un catalogue de signatures, hein, ADN, avec le nom de l'espèce. Et donc, à partir de là, on a pu donner un nom à notre spécimen, Asterocarpa humilis. C'est le nom binomial, le nom latin. Et Asterocarpa humilis, c'est une espèce qui vient de la Nouvelle-Zélande Australie. Et donc, en fait, par cette approche-là, après, on a, on, a, on a pu retravailler du coup, sur les critères morphologiques, donc on a aussi eu une approche morphologique, on a pu confirmer, il ouais, n'y avait pas d'embrouille, c'était bien une nouvelle espèce, une nouvelle observation à l'échelle de l'Europe qui a été réalisée avec cette approche-là. Alors, il n'en reste pas moins que, comme avec les méthodes traditionnelles, cette méthode de code barre ADN, elle nécessite de travailler un spécimen à la fois, donc c'est long, c'est long, c'est long, c'est long, long et c'est coûteux. Et donc, en, en ce moment, on, passe, on a un véritable changement d'échelle pour faire ces surveillances utilisant cette approche de code barre. C'est ce, qu enfin, ce que j'appelle une surveillance 2.0, où l'idée, c'est ne plus de regarder un seul spécimen, mais de regarder tous les ADN qui vont être contenus dans un échantillon d'eau ou dans un échantillon de plancton et d'extraire en une seule fois tous les ADN pour obtenir les signatures de toutes les choses qui sont contenues dans cette eau-là. Et, mais après, le principe est le même. On va comparer ces millions ces millions de séquences ADN de millions de spécimens qui sont contenus dans cette eau avec des bases de données et obtenir ainsi à la fin une liste d'espèces. Tout ça, bon, ça mériterait beaucoup plus d'explications et ces approches dites de méta basées sur de l'ADN environnemental feront peut-être l'objet d'une autre conférence, une autre fois. Voilà, donc pour finir, je voudrais juste vous dire deux mots J'espère juste que j'ai réussi à vous faire passer le message que ces introductions biologiques, c'est vraiment une facette de la mondialisation des activités humaines et que ces nouvelles espèces, en fait, ce sont tout simplement de nouveaux acteurs de la diversité, du fonctionnement et de l'évolution des écosystèmes marins, côtiers et littoraux. Et on sait que ces espèces, elles entraînent plein de changements pour elles-mêmes. Elles-mêmes changent leur génome, leur trait d'histoire de vie, mais aussi, il y a des modifications des écosystèmes et des paysages. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous conseille un ouvrage d'un de mes collègues euh, de l'IFREMER, Philippe Gouletker, le guide des organismes euh, exotiques marins, euh, qui, voilà, qui référence, qui liste un petit peu toutes les espèces un peu connues euh, qu'on a sur, sur nos côtes. Et puis, plus largement, sur ces, projets, sur ces processus d'introduction biologique, sur tout ce qu'on connaît un petit peu en état de la connaissance aujourd'hui en milieu marin, cet ouvrage, qui est un ouvrage vraiment... Euh, de vulgarisation scientifique très ouverte, très accessible, L'Océan à découvert, euh, qui couvre plein de sujets bien différents de ce que je vous ai montré euh, ce soir. Je vous remercie. Et si vous avez des questions, bien entendu, je serais ravie d'y répondre. Bonsoir. Avant tout, merci pour la conférence. Merci, c'est gentil. Euh, J'avais une ou deux questions. Euh, au début, vous parliez de nombre d'espèces qui avaient été observées dans les eaux des ballasts à 990. C'était des espèces qui ont été observées vivantes ou c'était vivantes et mortes et C'est quoi un peu le taux de survie de ces voyages en ballast euh, Ils sont très variables selon le, le type. Alors, je ne me souviens pas précisément dans cette étude quel était le... le, le... Enfin, je veux dire, s'ils ont regardé un petit peu la relation euh, mort-vivant. Mais euh, les taux de survie sont très très variables selon les organismes et les types d'organismes. Ils peuvent être élevés pour euh, notamment des larves un peu longévives. Donc, euh, ben, les, les, les 990 espèces hein, qui ont été dénombrées, c'était après leur transfert depuis, je crois que le voyage, c'était Atlantique-Nord-Europe ou hein, quelque chose comme ça. Oui, c'était l'arrivée en Europe, ça, j'en suis sûre. Et il y avait des cargos venant euh, des côtes canadiennes. Euh, donc, voilà, ça donne quand même... Euh, voilà. le, le taux de survie peut être important. Et y compris pour les micro-organismes. Ce qui ne va pas survivre, évidemment, c'est toutes les espèces qui ont besoin de lumière ou qui ne sont pas quiescentes, donc pas dormantes. Euh, voilà. Mais on trouve des, euh, dans, dans ces ballastes, il y a, a l'eau de ballast, et puis il y a aussi le, le, le, le tank lui-même. Et euh, pour avoir visité des, des ballastes, en fait, c'est surprenant, les organismes qu'on trouve à l'intérieur, y compris des acidies, par exemple, adultes. Et vous aviez ah. une deuxième question, je crois Peu, il m'en reste trois. Euh, <rire> euh, à un moment, vous mettez tous les différents vecteurs d'apportation de, de, et il y avait la restauration dedans, écologique. C'est très surprenant. La, une idée de l'importance relative Non, non, non. c'est rien. Enfin, c'est anecdotique par rapport à, à, à tous les autres vecteurs. Mais euh, c'est, euh, par exemple, des rejets d'algues, euh, de... Euh, essentiellement euh, sur les végétaux, un petit peu aussi sur euh, des crustacés hein, qui sont transportés vivants, gardés dans des aquariums, euh, relargués, quelques poissons, mais euh, par rapport aux autres, c'est anecdotique. En revanche, ce qui n'est pas anecdotique, euh, peut-être, euh, et que je n'ai peut-être pas cité, c'est les appâts de pêche. Merveilleux, les appâts de pêche. Donc Pour tout ce qui est anélide, en particulier vert, où euh, vous pouvez acheter sur Internet, euh, et obtenir chez vous hein, de magnifiques vers asiatiques et les utiliser demain. <rire> ouais. euh, une petite aussi, c'est euh, vis-à-vis d'à partir de quel moment on considère qu'une espèce est euh, naturalisée quand est quand on... Alors ça, est, donc, vous connaissez un peu le sujet, parce que c'est un mot que je n'ai pas employé, hein. naturalisé. <rire> euh, <pff, rire> c'est la question que je déteste <rire> Enfin, une des Désolée. questions, j'en ai d'autres, mais c'est une des questions que je déteste. Euh, naturalisée. Euh, quand est-ce qu'on dit qu'elle est naturalisée Je pense que c'est quand justement on, est pu... on a un peu passé cette phase de boom and bust dont je parlais. Euh, que par ailleurs elle s'est durablement installée au sens où elle est devenue vraiment euh, une espèce du paysage. Il y a aussi une sorte de dimension sociale et, per et de perception hein, là-dessus. C'est-à-dire que vous bah, voyez la sargasse. Hein. La sargasse introduite en gros dans, au début des années 1970, enfin, en tout cas répertoriée, introduite c'est autre chose, mais répertoriée au début des années 70 à l'île de White et puis euh, très rapidement après le long des côtes bretonnes. Euh, la sargasse, elle ressemble comme deux, c'est une algue brune, une grande algue brune. Euh, vous vous promenez, vous en avez partout, vous marchez dessus quand vous allez faire des, des basses mers. Et euh, elles ressemblent comme deux gouttes d'eau, enfin, elles ressemblent assez fort à nos cystosaires qui sont des algues locales. Et en fait, ce qui est amusant, c'est qu'il y a eu des, des sociologues qui sont intéressés à cette espèce, qui ont montré que même pour une génération, pour des gens qui ont en gros entre 60 et 80 ans aujourd'hui, ils sont persuadés que cette espèce a toujours été là. Donc euh, voilà, ça, je pense que c'est aussi une composante de la naturalisation. Et quand on, de toute façon, pour tout le monde, c'est une évidence. Elle est là, c'est une espèce hein, du paysage hein, et de l'écosystème. Euh, vous avez parlé du boom and bust. C'était pour savoir... Euh... Ah oui, pardon, explosion d'éclin. Je n'aurais oh. pas dû utiliser euh, l'anglicisme. Euh, ah, c'est euh... vraiment systématique avec non. les espèces invasives non non. Quelle fréquence non, non, ça, non, non, non. C'est ça quelle fréquence Non, non, il n'y a, a, a pas de quantification. C'est quelque chose qui est souvent observé notamment au démarrage du processus d'introduction biologique. Euh, mais euh, non, enfin, il y a d'autres formes. Hein. Il y a des formes où on va observer une autre dynamique qui, est souvent, euh, qui a souvent été observée. C'est ce qu'on appelle le temps de latence, donc extrêmement discrète. C'est pour ça qu'entre en fait, la date réelle d'introduction, le moment où elle est répertoriée, il y a souvent euh, beaucoup de temps qui peut s'écouler. Elle va rester très discrète dans le paysage. Et puis hop, tout d'un coup, pof, ça va marcher. Ça, ça existe. Et après, ça se stabilise. Je pense que c'est la forme la plus fréquente, ça. Je vous prends le micro. <rire> vous n'avez plus l'âge de faire un TPE, non Vous êtes passionné d'espèces de, non indigènes, c'est ça Ah bah oui, vous avez raison, Moi, je vous charrie un peu. <rire> ah, ils vous en, en reste une... <coughs> Pas de frustrés, hein. Non. Ah non. C'était vis-à-vis de l'homogénéisation euh, taxonomie enfin, oui, homogénéation biotique, est-ce qu'on euh, observe de la même manière, sur le plan de la diversité fonctionnelle, des processus un peu équivalents, est-ce que ça a des impacts sur les fonctionnements des écosystèmes à ce niveau-là C'est une bonne question. Euh, disons que... C est, c est, est il est très rare que ces espèces de nou, amènent de nouvelles fonctions. Donc, elles vont plutôt participer à de la redondance sur des caractères fonctionnels. Donc... Euh, donc j'aurais tendance à dire non parce qu'en que, euh, termes de fonctionnalité il y a déjà des équivalences. Mais peut-être en réfléchissant plus, je vous dirais des choses un peu différentes. Mais, <rire> mais c'est intéressant comme question. Merci beaucoup pour vos réponses. Je vais vous laisser tranquille. <rire> non, non, mais c'est le jeu. Il ah n'y a non, pas non. de problème. <rire> D'autres questions Bonsoir. Merci Bonsoir. Frédéric pour cette excellente présentation. Merci. Euh, J'ai une petite question quand même pour, pour t'embêter. Je reviens un petit peu sur le, le début de la présentation. Tu as présenté une, une série temporelle euh, sur le nombre d'espèces exotiques marines qui augmentaient, euh, voilà, je crois, depuis à partir des années 50, où on connaissait 200 espèces non indigènes et jusqu'à environ 1400 aujourd'hui. Est-ce que vraiment on est certain que cette augmentation réelle ou est-ce qu'il y a aussi un effet de, bah, du biais d'observation Parce que depuis les années 50, bien sûr, on s'est intéressé de plus en plus euh, ça, aux sciences marines à... et donc il y a aussi plus d'études, plus de programmes de suivi. Absolument, absolument. C'est pour ça que alors, la, la réponse est oui, ce qui a contribué à cette augmentation, c'est certainement un intérêt accru pour ce processus, ces processus parce qu'on les connaissait. Néanmoins, la plupart de l'intensification en termes de pression d'observation, elle a eu lieu en gros à partir du début des années 2000. C'est là où, en milieu marin, on a commencé vraiment, vraiment, vraiment à chercher. Et l'accélération, alors bon, on ne le voit pas très bien sur ce graphique, mais là, il y a une phase un petit peu exponentielle qui donc n'est pas expliquée par ces biais d'observation. Et euh, qu'on qu arrive en revanche très bien à corréler avec ce que je vous montrer par la suite, à savoir l'accélération des échanges aquacoles, du trafic mondial, et j'avais autre chose en tête qui m'échappe tout d'un coup, mais, euh, mais où, euh, où donc... Euh, et oui, et en plus, une époque où il y avait tellement peu de perception de l'importance de ce, ce processus-là, qu'il n'y avait pas de contrôle, pas de prévention. Aujourd'hui, on voilà, ne fait plus ces transports comme on les faisait aujourd'hui. Donc, cette phase expansion euh, euh, un peu exponentielle vraiment de très fort accroissement les biais d'observation n'expliquent pas ensuite il y a d'autres études alors euh, qui sont pas f... il y a les algues qui sont comprises dans cette étude là mais euh, sinon c'est essentiellement des modèles terrestres mais euh, des études par euh, simulation intégration de différents de différents facteurs, notamment le commerce international, montre qu'a priori, on n'a pas de cette saturation, qu'on s'attendrait à avoir si, effectivement, on contrôlait bien et en plus, on, voilà, on observe tellement bien que maintenant, on les a pratiquement toutes vues, celles qui devaient déjà être là. Quoi. Donc, c'est pour partie vrai uniquement. Quoi. Le biais d'observation contribue pour partie à, à cet accroissement, mais il est insuffisant pour expliquer ce qui s'est passé, notamment dans la période 1950-1980 où là, il y a eu vraiment, vraiment une très forte accélération, à une époque où tout le monde s'en fichait un peu de tout ça. Il allait pas vraiment regarder. Très bien, merci. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir. Merci beaucoup pour ta présentation, super. Euh, moi, j'aurais une question euh, presque philosophique, du coup. Euh, C'est ben un si... sujet qui s'y prête. <rire> ces, super, ces super espèces là, qui sont... Euh, éminemment adaptables à des environnements complètement différents de, de ceux dans lesquels elles sont apparues. Euh, finalement, est-ce que ce ne sont pas les meilleurs candidats d'espèces qui vont survivre à la, à la sixième grande extinction biologique qui se profile à l'horizon Et plutôt que de lutter contre elles, est-ce qu'on ne devrait pas les bichonner et les garder précieusement Parce qu'il va peut-être rester qu'elles. Question <rire> qu qu piège. Il euh, y a un certain nombre de personnes qui, qui effectivement, partagent complètement ton point de vue. Euh, après, euh, moi, je n'ai pas d'avis arrêté sur la question. Ce qui est clair, c'est qu'un certain nombre de ces espèces, effectivement, et je ne vous ai pas parce que, bon, là, je peux pas tout vous montrer, mais euh, certaines de ces espèces ont des distributions tout à fait remarquables. Je parlais de la sargasse, j'y reviens, parce que la sargasse, elle, a été, donc, est, elle est originaire du Japon, en gros. Elle est présente euh, de l'Alaska au Mexique, côté pacifique, et de la Norvège au Maroc, en Europe. Donc, vous voyez les gradients en États-Unis. Donc, effectivement, c'est une espèce, alors je ne sais pas si c'est adaptable, mais en tout cas, une espèce qui est suffisamment plastique pour pouvoir effectivement s'acclimater à des conditions environnementales très différentes. Maintenant, est-ce que ça va être durable ça, pour le moment, c'est un peu tôt pour le dire. Et euh, dans cette histoire, euh, dans cette proposition que je trouve intéressante, voilà, est-ce que c'est des espèces qui sont capables de s'adapter très vite, de s'acclimater très vite, donc finalement, qui pourront répondre euh, aux changements environnementaux actuels, euh, assez rapides également qu'on observe Et, Encore une fois, c'est vraiment une question euh, qui est complètement ouverte dans la littérature scientifique à ce sujet. Euh, je pense que ce qui manque dans l'équation, c'est le temps, la dimension temporelle. Parce que... Euh, euh, même euh, plus localement, on sait que certaines de ces espèces, tout d'un coup, ça disparaît, ça rentre en régression. Par exemple, parce que, euh, euh, oui, comme ça, elles vont s'acclimater à des tas de conditions environnementales, mais finalement, il y a un pathogène qui, jusqu'à présent, ne l'atteignait pas et qui va décimer des populations entières. Donc, la durabilité, est-ce que c'est vraiment de l'acclimatation Est-ce que c'est vraiment de l'adaptation Voilà, il y a plein de questions ouvertes sur cette question. Euh, en tout cas, c'est vrai qu'il y en a qui réussissent bien. C'est un peu, c'est un peu des démons darwiniens comme on dit. Faire des inventaires dans deux ou trois millions d'années, quoi. Ouais, être... c'est ça. <rire> on verra. Je doute que. Mais <rire> c'est, enfin, je trouve c'est très intéressant comme point de vue parce qu'il y a vraiment des espèces qui sont presque cosmopolites, quoi, qui vraiment arrivent à S'intégrer à pas mal de, de milieux. Quoi. Oui. Euh, bonsoir. bonsoir. Donc, merci beaucoup pour, euh, pour votre intervention. J'avais juste une question sur euh, finalement, la gestion de, de ces espaces-là. Je voulais savoir s'il y avait eu des cas où, finalement pour essayer de limiter euh, finalement, le, le développement de certaines espèces, on avait choisi d'introduire euh, une nouvelle espèce, cette fois-ci volontairement, par exemple un prédateur ou un parasite naturel, parce que je sais que ça avait été notamment une, euh, une hypothèse évoquée pour la clépidule, et que finalement il y avait une grande partie de la communauté scientifique qui avait dit « Non, il ne faut pas faire ça, parce que sinon ça va poser problème, il vaut mieux la laisser se réguler par elle-même. » Donc je voulais savoir s'il y a eu des cas comme ça et comment ça s'était fini. Alors, euh, en milieu marin, pas vraiment, parce que... Bah, en milieu marin, enfin... On a souvent un petit peu un train de retard par rapport à nos collègues en terrestre. Et donc, le, la bonne chose, c'est qu'on peut apprendre de leurs erreurs. Et, euh, et donc, une de leurs erreurs, ça a été de faire beaucoup de luttes biologiques. Euh, donc, il euh, y a des grands exemples célèbres sur le lapin en Australie, etc. Et ça a toujours été un une, une, une, une échec euh, avec des conséquences euh, et des effets secondaires inattendus. Donc, euh, euh, je, je réfléchis. Il y a peut-être des cas où ça. J'en ai pas. pas d'exemple en tête. Je me demande s'il n'y a pas pour la colère. Ça, en tout cas, pour la colère, pour Méditerranée, ça avait été évoqué. Est-ce que ça a été fait Je ne sais plus. Mais, euh, mais euh, ce qui a arrêté pas mal les programmes de lutte biologique en milieu marin, c'est qu'on on a quand même des milieux assez ouverts. Et donc déjà en milieu terrestre, c'est pas facile de. Euh, contingenter, hein, euh, contenir euh, donc, euh, donc les vecteurs de l'huile biologique, euh, sachant qu'ils peuvent potentiellement aller sur d'autres proies. Euh, des, de mémoire, il me semble pas que ça a été euh, réellement fait, même si ça a été évoqué, comme dans le cas de la crépidule, dans la colère poussine. Enfin bon, il y a quelques cas où ça a été évoqué. Mais euh, je pense honnêtement que c'est une mauvaise solution. Alors, est-ce notre question. Bon, je pense que c'est vraiment un sujet qu'on va développer au sein police, parce que je pense qu'il y a plein de questions. <rire> ouais, puis il y a plein d'aspects que j'ai pas couverts qui sont super intéressants. Euh, enfin, voilà, sur la valorisation de ces aspects. Est-ce que c'est une bonne idée Pas une bonne idée. Enfin voilà. Des dimensions sociales, philosophiques aussi. Pardon. Oui, oui, on pourrait, on pourrait sans doute y passer euh, la journée ou, ou toute une semaine. Moi, j'avais une autre question liée à la gestion de ces espèces. Tu nous as parlé de la convention sur les eaux de ballast, mm. euh, qui doit être 2007, c'est ça Oui, entrée en vigueur en 2017. 2017, pardon, 2017. Mm. Euh, donc, euh, c'est assez récent, mais est-ce qu'on a déjà euh, des retours sur l'efficacité des méthodes de... Alors, pas en Europe oui. Pas en enfin, Europe, clairement. Le nettoyage des eaux de ballast, ouais, ouais, hein, ouais. par ultraviolet euh, ou plus ouais. nord, etc. Parce que bon, donc, euh, cette convention, en fait, elle a mis tant de temps à être mise en application parce qu'il fallait qu'il y ait un minimum de 35 pays représentant 30% de la flotte internationale, marchande internationale, euh, qui signe la convention. Donc, c'est pour ça que ça a mis beaucoup de temps. La France avait signé en 2008, mais bon, ce n'est pas pour autant qu'elle a anticipé sur l'application de la Convention. Donc, c'est rentré en vigueur en 2017. Donc, c'est trop récent pour avoir ce recul. Pour le moment, ça en est encore au stade, en tout cas à l'échelle européenne, à savoir exactement comment tester la conformité à la convention sur les eaux de ballast, c'est-à-dire comment on mesure ce qu'il y a dans les eaux de ballast, c'est quoi les, les, les seuils euh, pour dire que okay, le traitement a été efficace, les procédures de déballastage ont été faites correctement, etc. Donc pour le moment, il y a, en Europe, non. En revanche, alors les États-Unis euh, ne sont pas signataires de la convention internationale sur les eaux de ballast, comme pour beaucoup de conventions internationales. En revanche, ce n'est pas pour autant qu'ils ne mettent pas en application une convention sur les eaux de ballast depuis très longtemps. Donc, ça fait très longtemps qu'ils mettent en place donc, des procédures de déballastage en haute mer, des tests de mise en conformité, etc. Et donc, là, on commence à avoir du recul sur leurs données à eux où, oui, il y a de l'efficacité, c'est-à-dire ben, les méthodes de changement d'échelle métabarcoding 2.0 dont je vous parlais tout à la fin. C'est typiquement le genre de méthodes qui sont faites pour regarder ce qu'il y a dans les eaux de ballast en termes de diversité d'organismes. Et quand on compare des bateaux traités, des bateaux non traités, des bateaux qui ont déballasté en haute mer par rapport à des bateaux qui n'ont pas déballasté en haute mer, on voit que oui, ça n'a rien à voir ce qu'il y a dans les eaux de ballast. Ça change considérablement les, les, les organismes qui sont présents. Et c'est efficace dans le sens où les déballastages en haute mer font qu'effectivement, il n'y a plus d'organismes côtiers, habituels, tels qu'on peut les voir dans les eaux qui n'ont pas déballasté. Donc, semble que ça soit efficace pour le moment, sur les quelques rares études qui existent. Ça ne veut pas dire que, enfin, bon, après c'est un avis personnel, je pense qu'aucune méthode de traitement ou de procédure arrivera à éliminer complètement ce vecteur, hein. c'est clair. Hein. Mais la, la pression en propagule, en revanche, sera probablement fortement diminuée. C'est-à-dire le nombre de spécimens et le nombre d'espèces euh, transportées, oui. Espérons que sur ce plan, on ira plus vite que sur les, les rejets euh, volontaires d'hydrocarbures qu'on a connus pendant des tonnes de décennies. Oui, <rire> Oui. espérons. <rire> J'ai une petite question je voulais vous poser. Euh, vous avez parlé donc euh, des eaux de ballast, mais également du fouling. Mm. Et du coup, euh, est-ce que les plastiques qui dérivent, et euh, qui du coup... Euh, mm. Et le monde du fouling, est-ce qu'on peut très considérer Très très gros sujet, très d'actualité, très à la mode aussi, euh, le rôle des plastiques et de tous les objets dérivants comme, euh, comme support de transport d'espèces. Il y a une magnifique étude qui a été publiée dans le magazine Science euh, il y a un an, une série en fait d'articles scientifiques qui ont par exemple, alors je, je dérive un peu mais c'est la, la même idée, qui ont analysé tous les débris qui sont arrivés sur les côtes américaines pacifiques après le tsunami qui a eu lieu au Japon. Et cette étude a mis en évidence mais, une diversité d'espèces qui sont arrivées sur les côtes américaines tout à fait euh, extraordinaire. Et donc, il en est de, voilà, des débris dérivants euh, dans le cadre du tsunami comme des plastiques dérivants. Euh, à la différence que... Alors, il y a un très gros projet euh, actuellement européen euh, sur ce sujet-là, et euh, un de mes collègues en euh, Portugal, travaille là-dessus, m'a montré des résultats tout nouveaux où, en fait, ce qu'il montre quand même, c'est que le spectre d'espèces concernées est, est assez, assez faible, assez étroit par rapport à ce qu'on va trouver sur une coque de bateau. Donc, c'est vraiment euh, quelques groupes taxonomiques très, très particuliers. Et, euh, et euh, donc potentiellement, c'est des, des, des, des vecteurs, mais comme tout ça, enfin, c'est pour ça qu'au départ, j'ai insisté aussi sur l'idée que je parlais de, de ces espèces qui sont introduites vraiment par les activités humaines directes, c'est-à-dire transportées par l'homme. Parce que bon, euh, des bois dérivants, il y en a toujours eu, ils ont toujours transporté des espèces, ils sont certainement responsables de la colonisation dans les îles, enfin voilà, de, enfin, en, en partie responsables. Oui, oui. Alors après, effectivement, plus il y a de supports dérivants et euh, plus c'est susceptible de transporter des choses différentes. Ouais. J'aurais une dernière question, promis, mais euh, c'est pas pour toi, c'est pour les responsables d'Océanopolis qui sont ici. Il euh, y a un, une, une histoire d'espèces de, euh, invasive qui est assez célèbre, c'est l'introduction du poisson lion dans la mer des Caraïbes à partir d'un grand aquarium public de Miami. Et maintenant, cette espèce a proliféré dans, voilà, dans, dans toutes les Antilles et la mer des Caraïbes. Euh, ça, ça pose vraiment des problèmes aux pêcheurs. Euh, C'est une espèce qui est euh, dangereuse pour l'homme, en plus euh, pas comestible et qui, qui supplante beaucoup les poissons locaux. Et donc voilà, il y a sûrement plusieurs, plusieurs cas comme ça, où des, des aquariums ont relâché plus ou moins accidentellement euh, des espèces exotiques euh, en mer. Et du coup, je voulais savoir quelles précautions euh, ça nous les police prend pour éviter que les espèces qui sont dans ces bassins euh, n'arrivent euh, dans la Rade de Brest. Je vais vous rassurer, toutes les précautions sont, sont réalisées, puis je vous invite à venir faire une visite des coulisses. Hein, comme ça, vous aurez toutes les réponses à vos questions. Mais en tout cas, évidemment, euh, tout est refiltré euh, correctement, euh, voilà, retraité avant d'être rejeté en, en Rade de Brest, évidemment. Euh, je ne vais pas citer, tu as parlé de la, euh, de la colère pas. Euh, non, on a un, un exemple. Tintre, pour pour près, prendre la un exemple, euh, un peu plus près, pour nous, il est hors de question, bien évidemment. Euh, voilà. Et puis, il y a un contrôle très, très régulier au Sanopolis, mais à la fois euh, dans tous les sens. Quoi. Par contre, peut-être que comme on pompe l'eau directement en Rade-de-Brest, euh, euh, peut-être aussi dans nos aquariums, ouais, on a des ouais. espèces euh, Ça, euh, quelque finalement quelque chose qu'on qu ne regarder. connaît pas. Ouais. C'est vrai que dans, quand il y avait l'année internationale de la biodiversité marine, c'était une idée aussi de, des aquariums qui sont dans le pavillon tempéré euh, depuis maintenant 30 ans. Certainement, il y a des espèces qui sont arrivées, qu'on n'avait pas euh, euh, ni euh, euh, dénombrées, euh, euh, ni, euh, ni reconnues à l'époque. Donc ça, ça pourrait être une belle... Oui, ouais, ça pourrait euh, être sympa. Mais sachez qu'on fait très très attention. Voilà, et qu'il est hors de question. Et pour nous, c'est un sujet très, très sensible, bien évidemment. Voilà. Et je pense qu'il en est désac... Enfin, Ça, ça rebondit d'ailleurs sur une des questions précédentes, c'est que la, la... Enfin, je veux dire, les comportements, enfin, la prise en compte de, ce, de, de, de, de ces espèces a énormément changé, et hormis, hors réglementation. Quoi. Il y a une préoccupation, et les comportements ont énormément quand même changé, que ce soit sur les aquariums, en recherche aussi, enfin, je veux dire... On... Voilà, donc puis nous, on est un, on est un a les centre écoutes. de culture scientifique technique. Hein, donc, ce sont aussi des sujets que nous abordons au quotidien. On est pas, on va au-delà d'un simple aquarium. Donc, ce sont des sujets, voilà, qui nous qui nous intéressent évidemment. Mais on est aussi un des seuls aquariums à pomper l'eau, on va dire un petit peu directement en rade de Brest, un kilomètre km d'ici. Elle est traitée, elle est aussi, elle est refiltrée en fonction des espèces qui euh, vivent dans certains bassins. Donc on fait attention à tout ça. Et puis évidemment, le relargage, il est important. Il y a des contrôles, mais tout le temps, tout le temps. Quoi. On est sur des tableaux de contrôle euh, vraiment euh, pratiquement euh, quotidiens. Et la colère pas, parce que... Bon, évidemment, quand il y a une espèce comme ça, entre guillemets, euh, euh, voilà, non indigène qui arrive, euh, voilà, qui a été, euh, maladroitement, été euh, maladroitement... Je me souviens, c'était pas très loin d'un colloque sur les Alpes qui avait lieu à Brest en 1900. 92 de mémoire, mais évidemment qu'un qu site comme Ossanopolis, c'est directement 1984, impacté. la première 14, fois que la 14, 14, colère a été ouais. euh, mmh. découverte. Voilà, et, et 92 c'était euh, quand même de Nice et, euh, qui était présent mmh. sur le colloque, mmh. je m'en souviens très bien. Ouais. Non, mais regardez pas ça, c'était pour moi euh, ouais. après. Hein, mais, euh... mais évidemment qu'on fait attention. Et vous parliez du pterois du poisson en lion, c'est ça ouais. C'était le pterois ouais. dont vous parliez. <rire> mmh. Ouais. Mmh. Oui, oui. Mm. Ouais. Mm -hmm. oh non, mais c'est sûr. Hein, Alors, ouais. ça, c'est un sujet aussi. Est-ce que c'est bien ou pas d'exploiter les espèces euh, introduites Ça, c'est aussi un vrai sujet. Parce qu'en en fait, euh, voilà, ils se mangent. Euh, ok, c'est super. Mais euh, à partir du moment où on va construire, euh, élaborer une filière économique sur une espèce, eh bien, il faut qu'elle soit durable, cette filière. Et en fait, il y a des, quelques exemples où euh, il y a eu une sorte bah, d'effet hein, de feedback euh, assez dommageable, où c'est presque devenu une espèce euh, protégée, quoi, parce qu'il fallait préserver la ressource. C'est d'ailleurs ce qui existe, euh... bah, pour la crépidule, c'est un exemple, je ne voulais pas le citer, voilà, mais, euh, mais euh, je vous invite à aller voir le, le site, puisque en fait, ça a retenu un label euh, de pêche durable. Je ne ferai pas d'autres commentaires... Donc, euh, mais ce n'est pas le seul, hein, le, le crabe euh, du Kamsak, jamais le tir voilà, qui a été introduit par les autorités russes et qui s'est propagé en Norvège. Euh, il a été introduit au départ par les autorités russes pour aider une région qui avait des gros problèmes de pêche. Donc, euh, voilà, et puis à une époque aussi, on n'avait pas du tout euh, anticipé euh, le genre de conséquences qu'il pourrait y avoir. Et comme c'est une, une ressource euh, économique extraordinaire, ça a une valeur ajoutée euh, superbe, donc, euh, en fait, euh, en Norvège, ils ont euh, zoné euh, les côtes de façon à ce qu'il y ait un côté où il y a vraiment besoin d'avoir euh, une activité de pêche un peu soutenue. Euh, il y a même des quotas pour maintenir de façon durable la pêche de ce crabe. Et la partie ouest, en revanche, il y a zéro quota. Allez-y foncez pour empêcher ce qui est sa propagation plus à l'ouest. Donc, euh, ça, voilà, c'est la valorisation économique des, des espèces introduites. Il y a des, plein d'effets positifs. Hein. Des fois, euh, ça permet de détourner des pressions sur des espèces protégées ou en danger euh, vers des espèces voilà, qui ont plutôt, sont plutôt un caractère envahissant. Mais il y a d'autres cas où il y a des effets un peu pervers dans le système. Toutes les questions... En fait, il y a beaucoup de questions éthiques ou philosophiques, ouais. voulez, qui émanent de, ce, de, de cette thématique. C'est vrai, par contre, que les aquariums, maintenant, publics en tout cas, voilà, ce sont des questions qui viennent un petit peu déranger certains débats, entre guillemets, de bonnes pratiques, de pratiques, et c'est important. On doit, on doit se poser toutes ces questions-là, évidemment, dans un centre comme celui-ci. Lionel, tu avais une question Sur Pteroïs, euh, moi je ne rejoins pas trop là-dessus, justement, Pteroïs fait vraiment des dégâts sur les récifs coralliens, mmh. Et du coup, j'aurais plutôt tendance à inciter à les manger pour que euh, oui, oui. les récits vivent. Je ne dis pas ça. Je dis que euh, très bien, on peut faire de l'incitation et ça peut marcher. Hein. Euh, par exemple, bah, plus près de nous, Ragondin, et en fait, on a une obligation de lutte. Hein. Donc, euh, on n'est pas censé... Euh, on a une, des mesures de lutte obligatoires. Hein. Donc, euh, donc euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Ce que je dis, c'est qu'à partir du moment où il y a... Y a un processus par lequel on va s'habituer à une nouvelle ressource, il faut être préparé au fait que cette nouvelle ressource, va falloir qu'elle devienne durable. C'est un risque. Je dis que c'est juste un risque. Et oui, oui. Et, et, et en fait, cette, ces exemples-là, il y a un terme, c'est l'effet cobra. quand la solution est pire que le mal. Par exemple, je ne me souviens plus de l'exemple exact, j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est en Inde, ça va être pour des rats, où il y avait eu des primes à la pêche, euh, à, la pêche à la chasse, mais qui était basée sur. Euh, ils devaient amener aux autorités les queues. C'est une histoire comme ça. Et donc finalement, en fait, ils ne coupaient que les queues et ils maintenaient en élevage les rats. Enfin, vous enfin, voyez, c'est l'effet cobra, quand les solutions sont pires que le mal. <coughs> Mais alors du coup, ça soulève quand même une question par rapport au bien-être animal, parce que de quel droit on détruirait massivement, sans aucune aucun égard, on euh, les écrabouillant Alors bon, les invertébrés, les, les acidies ça fait peut-être pas trop mal mais pour des mammifères ou même des poissons. Quoi, alors, sans, voilà, euh, alors que voilà le premier panda ou les petits chats, ah, on ne peut pas y toucher, c'est horrible. Alors qu'en plus, elles sont là à cause de nous quoi. Ah, absolument, mais euh, vraiment, enfin, je veux dire, c'est une vraie question et c'est le sujet euh, de collègues qui sont des philosophes, euh, des ethnologues, des sociologues et qui travaillent beaucoup sur cette question, parce que tu as tout dit. En fait, euh, voilà. dire c'est pas leur faute si elles sont là et en plus, euh, effectivement, on, on les détruirait. Donc, ça soulève tous ces débats et ça euh, nous fait réfléchir à la, nos relations homme-nature, c'est clair. Moi, je n'ai pas, pas de réponse là-dessus, c'est un champ de réflexion. Euh, social, euh, collectif, euh, politique, euh, sociétal, euh, dans lequel les arguments scientifiques peuvent euh, forcément avoir un, une part. Mais euh, bien sûr, euh, c'est typiquement le genre de questions qui sont en train d'être soulevées en ce moment. Et euh, tu mentionnais les petits chats, mais c'est déjà le cas en fait. Il y a des chats introduits, pour lesquels il y a des campagnes qui sont très difficilement menées parce qu'il y a vraiment une rébellion de, de la population. Euh, mais sans aller jusqu'aux chats, euh, les griffes de sorcières, qu'on connaît tous n'est-ce hein, pas, c'est si beau sur nos falaises de nos îles bretonnes ben voilà, c'est une espèce euh, exotique, envahissante donc euh, oui, oui non, mais bien sûr que ça soulève ce genre de questions c'est plus large que l'aspect purement ou économique, ou euh, évolutif ou écologique, il y a tout ça c'est voilà, ce qu'on fait dans ces grands mouvements euh, qu'on impose à la nature quelque part merci beaucoup euh, Frédéric. je t'en prie merci avec c'était un sujet ah, passionnant euh, J'ai deux petits mots à vous, à vous dire, à nouveau. Euh, donc, samedi prochain, nous organisons euh, euh, le premier rendez-vous de notre euh, programme de sciences participatives, Objectif plancton. Donc, nous allons, avec des plaisanciers en rade collecter du plancton avec des étudiants, euh, différents citoyens. Et nous vous invitons, si vous le souhaitez, l'après-midi, à venir, euh, si vous êtes sur le port, vous êtes les bienvenus pourra vous montrer notre pêche. <rire> voilà, ça, se, ça sera au local de, des plaisanciers. donc Vous êtes les bienvenus, on vous montrera sous microscope un petit peu tout ce que l'on récupère en rade de Brest. Voilà, et puis la prochaine conférence, nous vous donnons rendez-vous le 7 mai, un autre, euh, voilà, une autre thématique, c'est Anne Choquet, qui va venir euh, vous parler de l'Antarctique, hein. donc un sujet aussi euh, euh, voilà, assez intéressant. Il y aura de nombreuses questions soulevées euh, lors euh, de cette soirée. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée, puis je vous dis à bientôt.